Euh, on va voir que dans ce site on peut faire des modifications dans la partie administrateur. Je change les conditions générales de vente. Je vais rajouter du texte, je fais ma modif. Tac, tac, tac, tac, tac. J'enregistre et je ferme. Une fois que j'ai fait les modifs, comment faire pour voir si le résultat a marché Je clique ici sur le lien en haut à droite. Donc ici ça, ça récupère en fait le nom du site dans la partie configuration. Je clique ici et en cliquant ici, je peux voir mon site dans la vraie vie et tester le résultat.